Il était une goélette qui transportait des côtelettes Soudain sur la mer en furie, il surgit, devinez qui Hé hey hey oh, les chiens pirates, c'est pas des toutous qui donnent la papa. Fendant la mer et les flots, ils veulent du gigot c'était un très joli galion, les cales remplies de saucissons. Un matin qu'il était en mer, il croisa nos sept compères. Waf! Waf! Hey oh, Waf! les chiens pirates, c'est pas des toutous qui donnent la papate. Tremblés, ils ont les crocs, ils veulent du gâteau. C'était un fier navire de guerre, les étagères pleines de gruyère. En quittant le port un mardi, il croisa devinez qui? Waf! Hey! Hey les chiens pirates, c'est pas des toutous qui donnent la papate. Fogant dans la tempête, ils veulent des croquettes. C'était un fin et frêle esquif, plein de biscuits apéritifs. Soudain, à l'heure du goûter, qui voit-il débouler Hé hey oh, les chiens pirates, c'est pas des caniches qui vont à la niche. Ils sont la grand-voile, ils veulent des os à moelle. Il y eut un jour 50 chaloupes remplies de 100 tonneaux de soupe. Non, mais euh, les chiens pirates, ils aiment pas ça, la soupe. Ah oui, c'est vrai. Les chiens pirates n'en voulurent pas, car ils n'aimaient pas ça. <rire>